On va aborder, selon moi, les trois plus gros problèmes du crossfit. Hello J'espère que vous allez bien C'est Dunia, bienvenue sur ma chaîne, où on parle de prépa physique, où on va parler de sport, on va parler aussi de la pratique du crossfit, on va parler euh, de méthode de travail, on va parler pas mal de trucs sur cette chaîne. Vous avez normalement l'habitude, donc bienvenue euh, J'espère que vous allez bien moi ça va très bien, avant de commencer ce petit sujet croustillant N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne pour avoir des notifications Et pour avoir plus de contenu encore Alors j'espère que ça va, moi ça va, franchement sincèrement ça va Je suis contente de revenir avec un petit sujet qui pique Alors je vous explique un petit peu comment ça va se passer Déjà c'est tout ce qui va suivre dans cette vidéo En tout cas les trois points que je vais aborder c'est mon avis euh, donc mon avis n'est pas l'avis de tous euh, Deuxième chose, avant euh, de faire cette vidéo J'avais fait un petit sondage quand même sur les réseaux Pour savoir un peu votre point de vue Et, euh, et, et je suis assez satisfaite Parce que le point de vue que vous avez C'est relativement le mien euh, On va aborder dans cette vidéo Les problèmes que peuvent rencontrer la pratique du crossfit euh, Et selon moi c'est vraiment des vrais problèmes, le, le titre n'est pas euh, vraiment, euh, genre tout, tout est dans le titre quoi, on va vraiment aborder les trois plus gros problèmes, il faut savoir que je coach le CrossFit depuis déjà un paquet de temps, euh, je suis assez implantée dans, dans cette communauté, et je regarde un peu tout ce qui se passe à droite et à gauche, euh, et je vois bien comment fonctionnent les box et tout, et j'en ai vu des vertes et des pas mûres, et aujourd'hui, euh, c'est un problème parce que ça crée des soucis vraiment euh, euh, dans le crossfit. Il faut savoir que la pratique du crossfit, c'est ni plus ni moins qu'un sport euh, fonctionnel avec plusieurs disciplines. On pourrait le faire sous tout, tout, tout autre nom, mais euh, les gens ont appelé ça, quelqu'un a appelé ça, appelé ça du crossfit. On a l'athérophilie, la gymnastique et le cardio. Tout ça, ça se mêle, ça s'entremêle et ça donne une discipline qu'on pratique en mouvement fonctionnel, euh, constamment varié, à haute intensité. Bon, euh, jusqu'ici, tout va bien. Cependant, il euh, y a beaucoup, beaucoup de soucis parce que on est d'accord que normalement, c'est vraiment une discipline qui pratique le, le sport santé. On est censé apprendre plein de trucs, apprendre à savoir comment fonctionne notre corps, être en super santé, passer un super moment euh, et évoluer. Normalement c'est censé être ça, dites moi si je me trompe euh, Aujourd'hui c'est pas spécialement Comme ça que ça se passe et c'est bien dommage Alors évidemment il y a des exceptions, il y a des salles Les mecs qui sont ultra carrés Et ça se passe super bien mais pour 90% Des box c'est pas du tout comme ça que ça se passe Donc du coup aujourd'hui je vais vous donner Mes trois, euh, pour moi Selon moi les trois plus gros problèmes que rencontre Aujourd'hui cette discipline et qui Normalement continuera de rencontrer euh, Ce problème là. Vous me dites ce que vous en pensez En tout cas moi le premier point Selon moi le problème le plus gros Problème. C'est vraiment, vraiment, le plus gros problème. Genre, il n'y a pas plus gros problème que ça. Genre, je sais pas, c'est le plus gros problème. Et vous pouvez monter le, le, le meilleur franchise de boulangerie au monde, hein. le meilleur, avec les meilleurs pains au chocolat. Désolé pour les sudistes, moi, chocolatine, ça, ça passe pas. Pourtant, j'ai vécu 6 ans à Bordeaux, hein, je sais de quoi je parle. Euh, vous pouvez vendre les meilleurs éclairs au café, tout, tout. Et le concept, il est parfait, ok il y a des gens qui achètent un franchisé, ils ouvrent le même concept, même recette, ta, ta, ta, mais c'est des connards. Et ben, c'est qui qui va en pâtir C'est vous, c'est votre marque, c'est le nom de votre marque. C'est pour ça qu'aujourd'hui CrossFit en pâtit sur beaucoup, beaucoup de coachs, à cause de beaucoup, beaucoup de coachs incompétents. Point, final. C'est ça le problème, le plus gros problème de CrossFit, c'est ça, c'est les coachs. Voilà, je vous dis la vérité, le plus gros problème, c'est les coachs incompétents. Et tous ceux qui mettront un pouce en bas, ce sera soit des coachs incompétents, désolé, ou soit des gens qui ont rencontré dans leur vie que des coachs incroyables. Et franchement, si c'est le cas, vous êtes ultra chanceux. Aujourd'hui, le problème du crossfit, c'est les coachs incompétents. Et il y en a trop! Il y a trop de coachs qui apprennent pas les bases aux gens. Il y a trop de coachs qui sont dans la compétition et qui veulent rester dans la complète et n'enseigner que la complète. Il y a trop de coachs qui ne coachent pas les débutants. Il y a trop de coachs qui se contentent de lancer des woods et de s'asseoir sur une boxe. Il y a trop de coachs qui ne, n'en branlent pas. Pas une. Voilà, c'est ça le problème le plus... Oh, je pourrais clôturer la vidéo carrément ici. C'est ça le plus gros problème. C'est les coachs de merde. C'est ça le problème. Aujourd'hui, on a des coachs qui passent un BP, passent un level 1, point, barre. Rien d'autre. Nada, walou, pas de formation. On va pas sur les sur Internet pour aller voir ce qui se passe. On prend pas du temps pour euh, devenir meilleur. On prend pas du temps pour pratiquer autre pour, que sa... pour sa propre par... pratique personnelle. Ça veut dire... Autre que les compétitions qu'il va faire En fait on se retrouve avec des coachs Qui n'aiment pas leur boulot Et du coup bah il y en a partout Ça, ça pue partout en fait Et du coup il y a des gens qui se blessent à cause de ça Il y a des gens qui n'aiment pas le crunch à cause de ça Il y a des gens qui n'apprennent jamais ce que c'est qu'un holo et un hard cold à cause de ça sais... Franchement à chaque fois que je signe quelqu'un pour des programmations de sport que je fais, j'apprends la base. Toujours, je, je veux même pas savoir s'il la connaît ou pas, je lui fais apprendre la base. En règle générale, je lui fais apprendre, j'envoie une, une vidéo de Holo, une vidéo pas de hardcore, mais je l'explique, une vidéo de basique, parce que c'est pas acquis quoi. C'est pas acquis, en fait. C'est la première chose qu'on devrait faire. Et je comprends pas pourquoi les gens ne le font pas. Apprendre à faire, euh, euh, à scaler, c'est le plus important, faire des skills pour que tes adhérents... Ça améliore, c'est plus important aujourd'hui, on a des gens, ça fait 3 ans qu'ils font du grand ils savent toujours pas faire un butterfly pull-up, ils savent toujours pas faire un handstand push-up, ils savent toujours pas marcher sur les mains. Ben, c'est normal Genre ça c'est normal Non, ça c'est pas normal, ça c'est pas normal, et du coup, on dirait que je suis vénère, mais je, sais pas, je suis grave pas vénère, hey <rire> hé, je suis trop impliquée dans mon sujet là, <rire> et là, là, tout de suite, j'ai pas de nom qui vont me venir en tête, et je, je, je, je visualise pas quelqu'un, mais je visualise le prototype type du coach de merde, celui qui va euh, même pas euh, présenter euh, les nouveaux, ou même pas euh, s'attarder sur les nouveaux, celui qui va euh, faire un warm-up de merde complètement incohérent par rapport au skill, celui qui va faire du renfort à la place du skill plutôt que de décortiquer des mouvements, et celui qui va lancer le workout et qui va aller discuter à côté avec les collègues, ou se poser, ou boire une bière. Bon, celui-là, il est vraiment extrême. Je vais le rencontrer parce que je suis fan de lui. Ou celui qui va se sortir sur une box et ce qui se mettra sur son téléphone. Voilà pour moi comment je vois le coach de merde par excellence, tu vois. Et je pense que c'est vraiment le plus gros problème des box de CrossFit. Mais cependant, il y en a encore deux autres, selon moi. Le deuxième, c'est l'image qu'a le CrossFit aujourd'hui. Euh, OK, le CrossFit, c'est une marque. Euh, D'accord, ça marche, pas de souci. C'est une marque déposée, c'est une marque américaine. C'est bon, on est au courant. C'est comme Coca-Cola, c'est comme Nike. OK. Cependant, euh, avant, toute, avant toutes ces choses-là, pour nous, les coachs et les professionnels, c'est une méthode d'entraînement, une méthode de travail efficace, si elle est bien mise en place. Voilà ce que c'est pour nous, de base, le CrossFit, avant d'être une marque. Euh, donc, en fait, ce qui est un peu relou, c'est que on a oublié ça, là le, le côté euh, méthode de travail hyper efficace, base les basiques le, le, le renfo le la proprioception les travaux le travail pliométrique euh, tout ce qu'on retrouve un peu dans la tout ce qu'on veut qu'on souhaite retrouver aujourd'hui dans la prépa physique mais qui n'est plus du tout retrouvé aujourd'hui trouve-moi un coach qui va être capable de mener une séance pliométrique avec la bonne la, le bon dosage de concentrique et d'excentrique trouve-moi un coach qui va être capable de mener tout un warm-up euh, physiologiquement en accord avec la séance qui suit derrière. Trouve-moi un coach qui va être capable de te détailler le système de contractions différentes et pourquoi est-ce qu'il faut scaler telle ou telle traction pour telle ou telle physique, profil de débutant. En fait, aujourd'hui, ça, ça n'existe plus. Pourquoi Parce qu'on se retrouve qu'avec des coachs qui ne voient que par la compétition. Et en fait, c'est dommage parce que la compétition aujourd'hui, c'est pas du tout euh, l'objectif de, de 100% des adhérents. Et donc, en fait, aujourd'hui, quand on parle crossfit, les gens voient Matt Fraser, Rich Croning, compétition, Madison, euh, petite brassière, petit short. Euh, et en fait, bah non, <rire> c'est pas ça du tout crossfit. Je vous rassure tout de suite, c'est pas ça. Et c'est aussi pour ça que je me prends souvent des réflexions du genre, euh, ouais, euh, pourquoi tu fais pas de compétition non, parce que c'est pas pour ça que je fais du crossfit, moi, de base. Alors, oui, je suis une compétitrice parce que j'ai vécu 15 ans dans la course à pied et que on a toujours fait des compétitions mais c'est pas du tout comme ça que je vois le crossfit aujourd'hui. Moi, le crossfit, c'est mon métier, c'est mon taf. Et mon taf, c'est d'entraîner les gens et de, de les voir se développer, dans, de trouver de nouvelles techniques pour euh, faire en sorte de mener mes cours à, euh, au, au, là où ils doivent être menés pour que tout le monde quitte ma classe et soit content. Pour que toutes les personnes que j'aiguille je, que je, atteignent un objectif, celui qu'ils avaient idéalement. Mais moi, c'est pas la compétition. Donc, du coup, je trouve que ça, c'est deuxième, le deuxième problème en fait qu'on commence à vraiment beaucoup trop rencontrer. C'est la jonction entre le crossfit bah, santé de base qu'on est venu chercher et la compétition qui sont deux mondes différents. Il y en a un où c'est euh, intensité, l'autre où c'est travail technique selon moi voilà et du coup on est un peu perdu entre les deux on s'est totalement perdu entre les deux et ça c'est vraiment dommage le dernier problème avec ça et, euh, et ça genre c'est du coup ça c'est propre à la compétition et pas que euh, c'est l'excessivité du coup entre euh, un exercice et la fréquence euh, ou l'intensité qu'on va lui donner. Euh, évidemment, je, je suis sûre que si vous êtes euh, euh, cross vous savez déjà à quel genre de mouvement je pense, notamment au GHD sit-up qui me paraît complètement aberrant d'avoir encore ce genre de workout dans nos salles, avec des grands 60 répétitions de GHD sit-up, sachant que les gens qui font les Open ou les quarts de finale, qui ont fait les quarts de finale cette année, c'était pas euh, des machines de guerre. Euh, et on a encore des gens qui n'ont pas du tout le niveau de la Madison et qui ne se tapent pas du GHD sit-up à longueur de journée dans leur petite box euh, puisqu'ils puisqu n'ont pas de petite box. Donc en fait, du coup, on se retrouve à devoir faire des mouvements à outrance, à vraiment à outrance C'est comme le mur, sans, sans traction euh, Et euh, de son push-up Pour un députant ça c'est pas possible Ça c'est pas possible en fait C'est pas possible, rhabdomyolyse, euh, blessure, déchirure Tout ce que vous voulez, hein, vraiment hein. Ça c'est pas possible et du coup je trouve que la trois, Le troisième problème c'est que c'est pas équilibré, en fait. C'est pas équilibré, encore une fois, entre la performance et l'adaptabilité... Enfin, l'adaptation pour la progression des gens. Et du coup, comme... Et c'est un cercle vicieux, hein Comme on a des coachs de merde, les coachs de merde savent pas ce qu'ils est. Comme ils skildent pas, ils restent dans la compétition. Donc, ils laissent les rêves pour les débutants et on se retrouve avec des blessures. Et du coup, c'est vraiment dommage. Donc, aujourd'hui... J'adore le crossfit. J'adore le crossfit. J'adore cette discipline. Enfin, c'est pas une discipline. J'adore cette méthode de travail. Euh, je, je, je, je suis arrivée dedans Et j'ai toujours été euh, subjuguée Par cette méthode de travail euh, Aujourd'hui Maintenant que je touche beaucoup, beaucoup plus à la prépa physique Aux méthodes de préparation physique Il est clair qu'il y a des choses qui ne vont pas et qu'on doit absolument améliorer. Et la première chose, ça va être, si toi t'es coach et que tu regardes cette vidéo, c'est de continuer sans cesse à te former en fait. Ça fait 10 putains d'années que j'ai mon diplôme. 10 putains d'années, je vous jure, ça fait 10 ans pourtant. Je suis de toute fraîcheur, je suis très, très, très, très jeune. <rire> je suis très jeune. Ça fait 10 ans que j'ai mon diplôme parce que moi je savais déjà ce que je voulais faire à 18 ans. Genre, j'ai pas perdu de temps, je savais ce que je voulais faire. Du coup, c'était logique pour moi de m'orienter vers ça. Euh, cependant, ça fait dix ans que je, que, je, que je révise, que j'apprends des choses, que je m'ouvre, que je me laisse me faire critiquer par des coachs meilleurs que moi de façon à ce que j'ai voulu. C'est ça, là. C'est ces feedbacks que je reçois régulièrement. C'est euh, cette autocritique. C'est euh, cette capacité à, à aller chercher plus loin. Et du coup... Si t'es coach ou si t'as un ami coach, bah il faut le lui dire que il faut pas rester sur ses acquis parce qu'on se retrouve vraiment avec des coachs de merde. Et ça c'est relou parce que qui empathie à ça Bah ça va être euh, les clients, les, les, les gens euh, qui vont dans les box, les débutants. Et, et du coup on se retrouve avec beaucoup de critiques sur notre discipline alors que bah elle est incroyable. Mais c'est tout le monde autour de ça, de CrossFit qui rend CrossFit, euh, qui donne à CrossFit une, une, une, une réputation de merde. Toute proportion gardée. Donc, c'est euh, hyper relou. Dites-moi un, un petit peu ce que vous en pensez en commentaire. Euh, si vous êtes coach, si vous êtes pratiquant, si vous avez rencontré euh, euh, un coach qui vous a démonté, parce que moi ça m'est arrivé, donc je sais de quoi je parle, quand j'ai commencé le crossfit, je suis pas tombée sur le meilleur des coachs et franchement ça m'a bien dégoûté. Et heureusement que j'aimais le crossfit parce que ça m'a permis de me dire, bon je sais qu'il existe d'autres coachs qui sont bons et ça c'est vraiment juste pas de chance pour moi, tu vois. Euh, et donc je sais que ça arrivera, encore, et si vous voyez cette vidéo que vous faites du crossfit et que... Vous êtes pas, n'avez pas encore mis le pied dans une salle de crossfit, s'il vous plaît choisissez votre box de crossfit par rapport à la qualité des coachs, vraiment, parce que vous allez vraiment kiffer si vous êtes sur des coachs de ouf, vraiment, sincèrement. Donc voilà, on va s'arrêter sur sur cette phrase incroyable entourez-vous de, de personnes passionnées qui vont vous transmettre la passion de cette de ce, de, de ce sport, je ne sais pas trop comment l'appeler, mais euh, qui vont vous transmettre la passion euh, parce que c'est il n'y a que comme ça que vous allez kiffer aussi. Donc voilà, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne. Et je vous fais plein de gros bisous. Et n'oublie pas de t'abonner.